Hey, uh, salut à tous, uh, c'est l'esco77, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur euh, un jeu que j'ai vu euh, de base, les 16 hein, ans de Raider de 2014, mais bon, c'est un nouveau jeu que j'ai découvert, donc, on pour une première partie, je hein, de ce que vous allez dire. comme d'habitude ça fait longtemps qu'on fait de vidéo tout ça parce que euh, je suis en troisième et donc c'est assez compliqué avec euh, les cours etc et en plus euh, la fatigue à gérer ouais c'est compliqué là on est en période euh, d'examen j'ai déjà fait l'oral pour euh, le lycée <coughs> me manque que le brevet avant de partir. Donc, on commence. Si cette ville m'a appris une chose, c'est que tout a un prix. Les secrets, la réputation, une vie. Et la confiance Si vous posez la question, c'est au-dessus de vos moyens. À vrai dire, c'est pas vraiment important pour quelqu'un comme moi. Après tout, est-ce que j'ai déjà dû payer pour quoi que ce soit un peu plus intime euh, un peu comme... Ça fait peur tout ça avec ah, ce c'était beau monsieur qui dort Ouais pas vraiment beau bon. <rire> euh, On récolte les trucs Comme tout bon volet de faire ça ah, je sais où sont les choses même si c'est jamais joué à ça j'aime pas fait de test en plus donc c'est nice je vais découvrir pour moyenne de... c'est comme ça qu'il faisait euh... ouais bon on bah... va ah il y a des oiseaux quand même Il y en a qui aiment les oiseaux. Moi, c'est plutôt la peinture. Je ferais mieux de voir ça de plus près. Sa voix m'a fait peur. Mmh. Ici, ça va. Là. Ici. Là. Voilà. Fou. C'est beau, ça. Après tout, les toits, c'est la grande route des voleurs. J'espère juste que c'est pas qui je pense. Ah, yes. Appuyez sur... Oh. Ah... Forcément. Tu peux pas faire plus bruyant Je savais que tu reconnaîtrais mon style. Euh, Basso t'a prévenu qu'on travaillerait ensemble sur ce coup, non Je suis venu, ça répond à ta question. <rire> Toi alors, t'as pas changé. Amène-toi. Ce sera comme à la grande époque. de en vie. T'as choisi ce trajet parce que c'est plus rapide ou parce que c'est plus marrant Pourquoi pas les deux Allez, Basso attend sa livraison. Euh, de lumière. Tu peux pas rester dans l'ombre, duchesse de la torche. J'allais en repérage. Je sais que tu préfères passer le premier. Bah, bien sûr que je passe tout. <coughs> Magnifique gare, Et il y a un truc qui est par terre. Euh, Qu'est-ce que. Wow. Petit couteau. Oh. Petit oh. bout. Oh. Oh. Tu devrais essayer ces trucs-là. Rendez-vous de l'autre côté. Bon, je pense que je vais bifurquer. Faut qu'on finisse de décharger avant la fin des l'estimance. Et si on arrosait d'abord cette journée de boulot Oui, enfin, on va pas abandonner à s'arrêter. Bon, on est en plein festival. Les voleurs sont en train de roupiller derrière une barrique. Ouais, la vigile va être imbibée aussi. Moi, je veux plus négocier d'amende avec un garde ivre-mort. Euh Ouais, je passe pas passage. Euh, ouais, c'est ça. Et je récupère des trucs au passage. Un jeu aussi simple que ça, ce n'est pas un jeu. Gareth, allez Mais, Oh, tais-toi T'es jaloux de mon crochet Ouais. C'est moi qui l'ai fait. Pas de doute, ça va impressionner la vigile. On va pas passer inaperçu. Il faudrait déjà qu'il m'attrape. Fais gaffe où tu mets les pieds, c'est tout on n'est pas là pour s'en mettre plein les yeux, Gareth. Mais plein les poches. Dis-moi, tu es toujours un voleur, non J'étais déjà un voleur quand tu portais des couches. Voilà le Gareth que je connais. Ça te dit rien, petit concours À qui on prend le plus connais bien mon cheval. Alors, ma traque... Voyons, voyons. Regarde ce que j'ai trouvé. Une petite virée, toi et moi. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté déjà Tu connais pas la réponse. Des ciseaux. Ici on a rien. Comment ça, rien Un placard vide. Ah Comment ça, un placard vide Ouh, un les arrêtez avec vos points de lumière là Ça, je peux pas. Non. Il vaut mieux rester discret là où je suis pas le bienvenu. C'est à dire un peu partout. <rire> Très drôle. Hein Et voilà. Oui, allez, c'est parti pour espionner. Il n'y a personne. Donc c'est bon signe. Bon, comment je peux arrêter d'espionner Ça, je... Ah voilà. On éteint les bouches. On éteint encore plus de bouches. Et pas assez d'argent. Comme tout le bon voleur. Et c'est vide bien sûr. Ah comment ça peut être vide C'est quand même difficile de garder un secret dans ce quartier. Ouais, très difficile. Quand t'as des voleurs comme ça qui rentrent chez toi, on en pas. Fait, Tiens à te soulager dans la rue comme les vigiles, évite au moins de te mettre en pleine lumière, tout le monde peut te voir. <rire> la bière doit bien finir quelque part, chérie, je ne suis que l'intermédiaire. Et puis là, il n'y a que toi qui me regardes. C'est fou, tu me séduis un de plus chaque jour. <rire> Allez, viens, on va manger des ailes de papote. Intéressant de discussion. Ah... C'est là que j'aime faire choquer Même pas. Point de chute. Euh. Ok. Donc.. Oula. Rien n'a volé apparemment. Tout a déjà été pris. Ensuite, non. Alors, combien t'as volé <rire> C'est pas combien t'as volé... C'est qu'est-ce que t'as volé. Et comment tu t'y es pris Apparemment, la pierre primale qu'on doit récupérer pour Basso se trouve dans la salle de cérémonie à Northcrest Manor. C'est le Manoir du Baron. Ça sera pas facile. Inquiet. Ouais, et tu devrais l'être aussi. T'en fais pas. Je serai là pour t'aider. Ah, la mission se complique de minute en minute. Ah, le manoir de l'autre... J'ai déjà oublié son nom. C'est -ce pas facile quand t'as une mémoire courte. Bref. en fait, des gardes. Et ils sont pas là pour profiter du festival. Exactement. Beaucoup de gardes, ça fait beaucoup d'épées. Les voleurs sont allergiques à l'acier. Les épées, ça me pose pas de problème. Mais crois-moi, je suis pas une simple voleuse. Oh, allergique à l'acier, mais pas alors. Ce serait idiot que ce bazar rende l'âme devant les invités du Baron – En plus, on n'y verrait plus rien. – Ah, ça s'éteint et ça se rallume tout le temps. – Tu peux pas réparer – Est-ce que j'ai une tête d'ingénieur Personne n'arrive à suivre avec toutes les expériences de son malfait. Ronson, Viens voir. Quoi – Quoi Tu peux aider le petit nouveau ça fait dix minutes qu'il essaie d'allumer une corbeille de feu. Je suis pas son père, tu sais. File, avant qu'il fasse cramer son uniforme. Mmh. <rire> qui est-ce qui se faufile Fuck. Mais aussi c'est lent, fallait que je cours un peu. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Euh, donc... Là, je très lentement et là c'est bon euh, ouais. voilà c'est comme ça qu'on fait vous des flèches d'eau et c'est pour faire ça je suppose Saleté de courant Ils peuvent pas rester allumés, bon sang. Eh ben non, monsieur. Il y a quelqu'un qui se balade Oh là là. Deuxième fail. Donc ouais, j'éteins leur truc. Je sais pas comment faire pour aller de l'autre côté. Et il y a un garde ici. C'est pas très bon. des risques par contre ouais, je sais pas comment faire pour celui-là là. Oh, mais j'ai encore des flèches d'eau pourtant comment on fait Dommage. Ouf. Ah non, c'était là. Ok d'accord. Mais du coup comment on est Ok. Flèche d'eau, voilà. Saleté de courant d'air. Il n'a allumé, bon sang il a toujours pas baissé sa garde. Comment on va faire Qu'est-ce que je dois faire, même Il n'y a pas un truc d'aide ou comme ça genre... Regarde ici. Et il n'y a rien à faire. À part. Ouais, ce serait risqué, risqué, risqué, risqué. Risqué, risqué, risqué. Et... C'est passé crème. Chaque fois que je la fais partir, elle s'épargne. un tas de fois bibé de pétrole, fiston. Je vais te montrer comment on fait. Si tu fais un tas trop serré, ça laisse pas assez d'air pour que les flammes respirent. Je suis vraiment un manche. Je viens d'une famille de charbonniers. Ah ouais <rire> Avec les usines, c'est un métier en voie de disparition. C'est quoi ce hein de... C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui. Je dois le neutraliser rapidement qu'on silence et sans le tuer. De... Ok, du coup je dois le laisser là Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu l'as tué Il avait à peine ton âge – Gareth, c'était un garde, alors tant pis pour lui. – En fait, t'as pas changé. Qu'est-ce que tu veux dire Je tue jamais, sans raison, ni sur un coup de tête, et je ne suis pas un tueur à gage. Si je comprends bien, toi t'as le droit, mais pas moi. Je vois, je comprends. Sauf que ce garde-là ne se réveillera pas pour suivre nos traces ou donner l'alerte. En général, je suis déjà loin quand les gardes se réveillent. Ah, la logique de ce jeu. Et a rien aussi ici. Ah, ouais, c'est pas grave il est mort. Ça fait partie du tuyau. Si tu es pressé de partir, je vais peut-être passer devant. C'est plutôt ton crochet qui te ralentit. Fait du bruit, là Je vous conseille de rester caché, si vous voulez pas en découdre. Rien, timbre serein. Euh, attends un peu. Qui fait du bruit, là allez dégage. Si je trouve le petit malin qui joue avec mes nerfs... Bon, j'imagine que c'était rien après tout. D'or... Mais... Je t'ai vu Comment Comment <rire> Laissez-moi faire le tutoriel. Oh. Ça va faire 20 minutes que je passe dessus. Même pas... Moi. Non. La bouteille... Comme ça. Qu'est-ce que c'était que ça Il va se retourner. Et c'est là que je lance la deuxième. On navette. est la vie, vous? Qui a fait ça Je prends vous bouteille ici. Je, cours en cours. je vous conseille de rester caché si vous voulez pas en découdre. Rien. Timbre serein. c'est pour rien il est parti le monsieur allez beaucoup de juste pour le qui a fait ça montrez-vous vous retournez d'où vous venez et euh, ouais ça prend plus de temps soit j'ai entendu quelque chose soit je deviens fou tu deviens fou non non mmh. Ah, mastermind. Allez, monte. Celle-ci, si c'est pas ici. Yay. Non oh, Nom d'un branle de cloche. Si t'arrêtes pas de piétiner comme ça, tu vas finir par trouer tes nouvelles bottes. C'est bien de s'inquiéter pour ces gars. Il sait pas que j'ai rejoint la vigile. Et alors C'est une marque d'honneur et de respect. Ouais, mais le problème, c'est qu'il croit à ces rumeurs, comme quoi... Euh... On se ferait graisser la patte. Ah, vraiment Alors t'as qu'à lui arracher le terrain en passant par le trou de balle. Du... What Ok, je vais jamais comprendre les expressions <rire> qu'ils utilisent, mais bon... J'ai peur de te faire doubler, c'est ça Je partagerai, si sage. J'ai surtout peur que tu nous fasses tuer tous les deux. Je suis plus une gamine pigée. Je peux courir plus vite, grimper plus vite, je peux... Tu peux tuer plus vite, te planter plus vite, c'est bon. Tu sais pas ce que tu fais. C'est pour ça que je m'en sors mieux. Faudra t'y faire. On va déjà finir ce travail. Non, faut que je vole un voleur de... Ouais Et on n'a pas besoin de ce truc là Oh, petite cérémonie Frère Cornelius, Aldous, les clés, je vous prie. C'est le baron Northcrest. Nous sommes réunis ce soir pour offrir une nouvelle naissance à la cité, une ère de progrès et d'illumination industrielle. Que la canalisation de la primale commence Semla <tousse> Sked Mamakana. Allez, on les rejoint en bas, ça va être drôle. Non. On a terminé. On s'en va. Quoi T'es pas sérieux Ça tombe pas rond. C'est trop dangereux. Et t'es pas encore prête. Tu sais que je suis plus une gamine. Je peux me débrouiller. Avec ou sans toi, je descends. Tu descends pas sans ça Et bon, je pense que là le prologue est fini, je sais pas. Un sacrifice, c'est drôle. Eh On dirait qu'il se réveille là. Bouge-toi, faut qu'on l'amène dans la cité avant qu'il réclame le bouclage. Respire, fiston Faut juste qu'on l'emmène au beffroi sain et sauf, et voilà, et le tour est joué Où elle va cette charrette Boulanger, Stone Market. Mmh. On t'a sonné, espèce de sous-merde Hé hey Dégagez Mort sur mes d'eux. L'ancienne vigile me manque presque. La grisaille, c'est de pire en pire. Partout, sauf à Oldell. Ça peut pas continuer. Personne nous sortira de ces merdiers petits. Ils s'en foutent de nous. Il n'y a que le progrès qui l'intéresse. Des tuyaux qui poussent dans tous les coins, c'est ça que vous voulez Toi, sur la caisse Ça suffit Hein, c'est ça il a pas de quoi se remplir la banche, Il a pas de quoi soigner les malades Toi Tu te crois à l'abri parce que tu gagnes ta vie en nettoyant la merde des riches Le Baron a assez de cordes pour tout le monde, ici Mais l'Aube est proche Orion peut changer tout ça Le Baron brûlera Regardez Regardez Il craigne la vérité Lève pas la tête voilà, c'est à qui que tu parles cool. Allez, c'est parti. Quelque chose tourne par rond. L'eau bée froide me rafraîchir les idées. Le laissez pas s'échapper. Je te un fumier. Quoi J'ai l'impression que je réfléchis et que j'agis plus vite quand je me concentre. Qu'est-ce qui m'est arrivé je peux vous Ok ok. H ah, pour venir. là Ah bah c'est clair. On va son prochain kills Ah c'est pas le big ben ça Je sais pas. Je sais pas dans quelle ville on est. Je sais pas dans quel pays on est. Il a juste joué, je Comprendre. Pour que les restent à leur place. pas que de la situation. Oh Vous croyez aller où là C'est le bouclage C'est pas en fermant la ville qu'ils empêcheront la grisaille de se répandre. On fait que s'asseoir sur le couvercle du cercueil. La vigile a bouclé le quartier de Stone Market. Mais c'est pas un bouclage qui m'empêchera de passer. 어, <목소리도> Le crochet est assez discret si on s'en sert correctement. Il n'était pas vraiment le cas d'Erin. Voilà. C'est bien, c'est bien. Oyez oh yeah, oh yeah. La cour des Lapidaires est fermée pour la nuit. Passage interdit Qu'est-ce que tu regardes, là Le prix de ce masque incrusté. Il y aurait de quoi nourrir une centaine de petits boyaux vides pendant un an. Tu ne vas pas me dire que t'écoutes ta conscience C'est pire que la maladie. Je, je peux couper par la bijouterie pour contourner les portes. Et puis ce masque me fait de l'œil. Ouais, on pourrait. Sauf que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, pour ce soir surtout. Les satanées lumières sont encore en panne. Il y a quelque chose à saletés Il faut trouver un artisan qui ne prend pas les doigts en vrac. Ouais, donc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais pas, un like à vous abonner et ouais je ferai plus un peu plus de je vais faire ça sur ce comme euh, Minecraft à l'ancienne et ouais euh, après je pourrais peut-être faire euh, du DND avec si certains me connaissent euh, soit en tant que joueur soit en tant que DM mais ouais je sais pas on verra de la déjà parce que la dernière en et des joueurs juste des s'il le faut, Et donc,